Il est difficile de choisir un nouveau PC portable PC ou Mac Processeur, consommation, batterie, finition, RAM, carte graphique dédiée ou non Autant de paramètres qui peuvent vite rendre la recherche fastidieuse Sans jamais avoir la certitude d'avoir fait le bon choix pour s'y retrouver je vous propose une sélection des meilleurs PC portables du moment. Le XPS 13 QV 2018 détient toujours le titre du PC 13,3 pouces, le plus petit du monde et son design particulièrement bien pensé le rend très confortable à utiliser avec notamment un refroidissement interne amélioré et une finition blanche du plus bel effet. Ce nouveau XPS 13 conserve ses atouts. Un écran quasi bord à bord, un excellent clavier et les nouvelles puces Intel de 8 génération, délivrant un gain dans les performances et une autonomie prolongée. L'XPS 13 est l'ultra portable de référence depuis ces 3 dernières années de ce nouveau design encore aminci ne fait que faciliter notre recommandation. A ce niveau de prix il est toujours aussi difficile de trouver mieux. Cdiscount 1249,99 1249,99€ Rakuten price Ministre 1299,99 euros. Rue du Commerce 1299,99€ Amazon Marketplace 1380,70 euros. Fnac Marketplace 1390,59 euros. LDLC 1399,95€ Le ZenBook 13 se montre à la hauteur de son rang de PC portable haut de gamme chez Asus. La machine est séduisante. Bien finie et elle offre de bonnes performances pour un rapport qualité prix très correct. Il y aurait quelques points à améliorer mais dans l'ensemble c'est une option à considérer pour ceux qui veulent une machine sexy pour les études ou le travail et qui offre en prime des bonnes performances graphiques pour jouer. Dans la gamme Surface de Microsoft, on trouve aussi un ordinateur traditionnel. Différent des Surface Pro et Surface Book, son écran est solidaire du clavier et n'en reste pas moins un. Il n'en reste pas moins un choix intéressant pour ceux qui ne souhaitent pas passer sur les autres ordinateurs hybrides. Il est original car livré avec Windows 10 S, une version volontaire bridée de Windows 10. Mais avec la possibilité de passer à tout moment sur une version classique, la version de base propose un tarif assez accessible et des déclinations plus coûteuses sont disponibles. Amazon 1149,99 euros. Cdiscount 1259,99 euros. Rue du commerce 1299,99 euros. Snack Marketplace 1390,98 euros. Huawei est plus connu pour ses smartphones que ses ordinateurs, mais avec le MacBook XP. La marque pourrait également se faire un nom dans le monde du PC. Le PC A de gamme de Huawei n'a pas grand chose à évier à ses concurrents bien installés comme le XPS 13. Entre DAL 14 pouces, CPU Intel Core i5 ou i7, 8 go de RAM, GPU Nvidia dédié MX150. Et 256 de SSD pour commencer. La configuration est solide. En plus d'être placé dans un bien joli décrin, on lui reprochera toutefois quelques errements ergonomiques. Comme le platement de sa caméra, dissimulé sous une touche du clavier. Une fausse bonne idée. Amazon, 1402,89€. C'est discounts. 1359,99€. Rakuten Price Minister, 1486,66€. Rue du Commerce, 1599,99€. Snack Marketplace, euros. Le tout dernier 2 en 1 XPS 15 de Dell est le plus petit et le plus fin des PC portables convertibles. 15,6 pouces. C'est aussi l'un des tout premiers systèmes à combiner un processeur Intel et une puce graphique AMD Radeon RX Vega 870 qui offre des performances graphiques tout à fait décentes pour un PC hybride aussi fin. Mister Deal de 1199,99 euros. LDLC. 2299,95€ 95 euros FNAC, 2299,99€ 2299 euros' darty 2649 euros le nouveau MacBook Pro 15 pouces apporte la puissance que les utilisateurs exigeants et les créatifs attendaient. La liste des améliorations de la fiche technique des nouveaux MacBook 13 et 15 pouces avec touche Bar est impressionnante. Processeur Intel Core i2, 8ème génération. Plus d'options de stockage et de mémoire vive. Technologie d'affichage adaptif. True Tone. Amazon, 1799 euros. Fnac, 1799,99 euros. Boulanger, 1899 euros. Darty, 1899,99 euros. Matériel.net, 1989,95 euros. LDLC, 1989,95 euros. Avec son écran 17 pouces, l'Elios 500 Dacer intègre d'excellents composants sans faire exploser le budget. Mais neuf que peu de surprises. Rue du commerce, 1849,99€ Rakuten, prise ministre, €. Fnac Marketplace, 1979,49€ Amazon Marketplace, 2444,15€ Sur le marché des PC portables de gaming, en entrée de gamme, le Legion Y530 de Lenovo offre l'un des meilleurs compromis Performance Design du moment Amazon 844,99 € Discount 844,99€ € Mr. Good Deal 899,95 € Snack Market Blast 938,38 Snack 1092,52 Darty 1099 En se rapprochant en taille et en prix de l'iPad, la Surface Go est la pièce manquante du Pulse. Reste à voir si à la lumière de notre essai, elle est à même de répondre aux besoins des étudiants et professionnels nomades comparés à des PC portables de prix équivalent. La Surface Go sera disponible à partir du 2 août en version Wi-Fi dans un premier temps. Nak Marketplace 418,01 418,01€ Boulanger Amazon Amazon 448,50 euros, Auchan 449 euros, Rue du Commerce 449 euros, Fnac 449,99 euros. Que vaut ce PC portable d'une marque peu connue en France avec un nom qui rappelle le produit concurrent d'une autre marque prestigieuse Si des progrès restent à faire, l'appareil est loin de décevoir. Amazon Marketplace, 399 euros. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et si vous avez des top 10 à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine